Salut tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue dans cette vidéo de scratch pour les plus avancés. On va voir les flares. Alors pour les flares, c'est une logique différente du transform, c'est-à-dire que le transform, on commence cross fermé et on termine cross fermé. Là sur tout ce qui est flare, on va commencer cross ouvert et terminer cross ouvert. C'est très important parce que au milieu, on va mettre une micro coupure et directement derrière une ouverture afin d'avoir ce petit mouvement et cette petite sonorité qu'on va appeler des clics. On va commencer par le one click. Donc le one click, ça veut dire un clic. Et comme on commence ouvert et on termine ouvert, on a deux sons. En gros, visuellement, on a le son qui est là et hop, on va mettre la coupure au milieu. Ça donne ça. On va travailler sur une sonorité orbital qu'on appelle des orbites en fait c'est le même nombre de clics à la fois sur l'avant et à la fois sur le retour donc pour le one click on va mettre une coupure à l'avant une coupure sur le retour qui dit une coupure dit deux sons parce qu'on met je rappelle la coupure en plein milieu et on commence ouvert donc ça va donner ça un clic sur l'aller deux sons et la même chose sur le retour Ce mouvement est un petit peu complexe à avoir au début parce qu'on change de logique étant donné qu'on commence cross ouvert. Alors, dans un premier temps, on peut faire ce mouvement avec la main, donc de ramener le cross à la coupure avec le pouce et de le réouvrir instantanément avec l'index. Pour aller encore plus vite, on peut avoir ce mouvement en gardant le pouce et l'index sur le cross. Et voilà ce qui nous donne le One Click Flare. Petite illustration en musique du One Click Flare sur Instru. combinaison assez sympa aussi avec le One Click Flare, euh, c'est de le combiner avec le Sherp, le ciseau. Étant donné que le Sherp, on commence ouvert et on termine ouvert sur ce mouvement-là, je rappelle le Sharp, ce mouvement de cisaille, et eh bien du coup, elle peut vraiment s'emboîter avec le Flare One Click et on va avoir exactement la même cadence sur le cross. Donc là, je fais un Sharp et je peux l'enchaîner avec un Flare One Click Orbit. Au début, on a tendance à marquer un temps mort entre l'aller et le retour. L'intérêt du travail, c'est de diminuer ce temps mort et que ça soit vraiment très, très fluide sur l'aller comme sur le retour. Et pareil sur la technique du sharp One Click. On écoute en musique. On passe à l'étape supérieure, toujours dans les flares, on va s'attaquer au double-clic. Qui dit double-clic, dit trois sons, parce qu'on a deux clics, et forcément, commençant ouvert et terminant ouvert, on a un son supplémentaire. Donc au ralenti, ça nous donne ça. La même chose sur le retour. Donc là, il y a les deux coupures avant. Même principe que le one-click, au bout d'un moment, avec cette formule indexée, donc je ramène avec le pouce et j'ouvre avec l'index, on va être limité par le, par le temps. On va gagner peut-être en précision parce qu'on a tendance à prendre appui sur la table de mixage avec les autres doigts, mais là on arrive sur une étape un peu complexe et un mouvement un petit peu plus élaboré qui est le mouvement de la pince. C'est-à-dire le mouvement de la pince, on prend plus appui sur la table de mixage, on va ramener avec le pouce et là on va exercer une pression, c'est très très rapide, avec l'index, ramener avec le pouce et ouverture avec l'index. Comme si on avait une pince, en fait, où il y a presque un seul mouvement et euh, des tout petits mouvements de, de, de clics qui se font à l'intérieur de ce grand mouvement. Donc, je ramène, et là, je fais mes deux coups, et je réouvre. Même problème qu'au début, c'est que là, pour commencer, il y a un temps mort entre l'aller et le retour. Et on va essayer de raccourcir ce temps pour avoir quelque chose vraiment de orbital et d'avoir la même cadence aller et retour. On écoute tout de suite en musique. Rien ne nous empêche de laisser la main sur le disque et de moduler la tonalité, on va dire, les fréquences. Donc comme on a vu au tout début, c'est-à-dire en mettant des petites attaques ou plus de pression afin d'avoir un son plus ou moins aigu. Donc sur un double clic par exemple, là je vais le faire juste en lâchant le disque. Et on peut aussi l'accompagner en modulant, ça vient de ça.